c'est bon. Que la paix soit sur vous, donc on a eu un, un certain nombre de problèmes techniques, on va dire que c'est le fruit du hasard, même si je fais partie de ceux qui euh, estiment que le hasard n'existe pas. J'espère que vous me recevez, je regarde si vous me recevez, oui apparemment vous me recevez, je vous laisse vous connecter le plus possible et on va reprendre euh, tout à zéro par rapport à la vidéo précédente, par rapport au direct précédent. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de bruit dehors. J'espère que ça ira. Je vous laisse vous connecter. On va y arriver. Hein? Quels que soient les obstacles que certains mettent face à nous, on va y arriver. On va y arriver. Les 14, voilà, comme ça. Je vous laisse vous connecter. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Et on reprend, là où on s'est arrêté. Du moins on va même reprendre complètement à zéro, Ça sera beaucoup plus simple. Vous m'excusez pour mon visage, hein, pour ma tête, tête fatiguée, je dors très peu. Cette semaine a été une semaine extrêmement, extrêmement, extrêmement chargée, semaine de semi-clandestinité. Comme je le disais auparavant, vous nous excuserez, il n'y a pas de décor euh, affriolant comme vous pouvez le voir dans mon émission de télévision, mais c'est la voie, c'est le chemin de la semi-clandestinité. Ce mythe clandestinité pour la salle raison que, comme vous le savez, je suis venu par voie terrestre, par la force de ma volonté, de mon cerveau et de mon sens de la stratégie aussi. D'accord. J'ai traversé le Togo, pays où je suis pourtant interdit, de manière injuste et illégale, parce qu'on estime que là-bas, je suis une menace à l'ordre public, simplement parce que je dis que le régime de Foreign Simbe est une dictature, et dès que vous dérangez les autorités, c'est comme ça que ça se passe là-bas. J'ai traversé le Ghana, j'ai fait voiture, voiture, bus, etc., pirogue à la frontière, enfin je ne rentre pas dans trop de détails, ça ça rien à donner, mais du côté de Ghana, Côte d'Ivoire. Et me voici, depuis une semaine, j'ai rencontré un certain nombre de personnalités politiques. Je ne vais pas citer leur nom, parce que je sais que tout le monde, enfin il y a des gens qui sont fatigués de la prison et qui ne veulent pas y retourner. Et donc je ne vais pas donner de nom. Moi, la prison... C'est devenu l'hôtel, j'y vais tellement régulièrement que ce n'est pas un problème. Je sais très bien qu'en venant ici, par amour pour notre peuple, par amour pour la Côte d'Ivoire, je sais pertinemment que quand on va m'arrêter, on va me torturer, on va me tabasser parce que la police des Ouattara est une police barbare. Ouattara, il ne parle des droits de l'homme qu'à la télé, sinon sur le terrain, c'est un meurtrier, un, un, un, un, quelqu'un qui, qui torture dire, les corps et les âmes. Et donc je sais très bien ce qui m'attend dès lors que je serai dans les forces de cette barbarie, nommé la Ouattari néocoloniale. Parce Hassan Rahman Ouattara est le représentant plus que jamais du néocolonialisme français. Alors il est important de dire les choses de manière structurée, je vais essayer d'être le plus structuré possible, d'accord, par rapport à tout ce qui se passe pour que vous compreniez. On va commencer par les événements les plus récents, pour après avoir une réflexion prospective, parce que le but de cette allocution, c'est toujours d'élever les consciences de notre population, plus que jamais. D'accord, j'aurais très bien pu être en mode sérénité, chez moi, en train de boire mon verre de bissap. À côté de nous de gérer mes business, de gérer l'ONG, etc. Mais j'ai décidé, encore une fois, une fois n'est pas coutume, d'accord, de braver l'interdit, de risquer ma vie, de risquer ma liberté individuelle pour pouvoir apporter mon aide à notre peuple contre le représentant le plus puissant du néocolonialisme français en Afrique, Alassane Ouattara. Alors vous avez peut-être entendu parler du fait que euh, l'autorité féodale de, de la zone d'Anono Côte d'Ivoire euh, a interdit euh, notre mobilisation, a déclaré qu'il ne voulait pas qu'il y ait une autre mobilisation qui se déroule sur son terrain. Il faut bien comprendre, parce qu'il faut avoir une, une vision, une analyse prospective par rapport à ça, et aussi une analyse historique. Depuis en réalité Kwame Nkrumah, depuis en réalité Patrice Merilboumba, jusqu'à Thomas Isidore Sankara et jusqu'à nous aujourd'hui, il y a toujours eu des problèmes au sein de la résistance africaine, entre la résistance africaine et certaines autorités féodales qui collaboraient avec l'oligarchie coloniale. C'est quelque chose qui est d'une évidence. Et dès lors qu'il euh, a été dit, ça je, je n'ai pas compris pourquoi du comment, certains membres de l'opposition, plutôt que d'assumer, de dire qu'ils organisaient des mobilisations, une mobilisation, contre euh, le troisième mandat, c'est notre nom qui a été sorti. Certains ne veulent pas se mouiller, donc ils ont donné notre nom. Je l'entends, il n'y a pas de problème, moi j'ai su tout, il n'y a pas de souci. En disant que c'était nous les organisateurs. Et dès que le chef Danono a su que c'était nous les organisateurs, il s'est volatilisé comme Casper, comme le fantôme. Et je pars du principe, d'après les éléments qui m'ont été donnés, qu'il y a une double euh, force qui lui a, qui a comment -je, convergé vers lui, en l'occurrence, des pressions et des menaces vis-à-vis des autorités étatiques ou de l'un et de l'autre de l'argent. Et c'est une constante à l'heure actuelle au sein de la Côte d'Ivoire pour que le peuple et la scène internationale comprennent. Les chefs féodaux, bon nombre de chefs féodaux, pour tenir, pour éviter des révoltes, pour éviter des insurrections, reçoivent des bacchiches du gouvernement Ouattara. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit dire parce que ce n'est pas nouveau. Thomas Sankara disait que tant que l'autorité féodale ne sera pas dans une démarche de se battre en priorité, d'agir en priorité pour la souveraineté de son peuple, plutôt que pour ses intérêts pécuniers, jamais nos populations ne pourront s'élever comme elles se doivent de le faire. C'est quelque chose que nous vivons plus que jamais au XXIe siècle. J'aurais très bien pu braver l'interdiction euh, euh, donnée donc par euh, le chef féodal de la zone d'Anono. Il en attendait entre 3000 et 4000 personnes aujourd'hui, euh, qui étaient déjà en train de confluer lorsque... Euh, L'information a circulé selon laquelle, euh, plus que jamais, euh, la mobilisation était interdite. Mais je ne suis pas dans une démarche de faire un bras de fer qui va tourner au Tujula ou à l'affrontement avec les autorités euh, endogènes. Ce n'est pas mon objectif. Je ne suis pas venu ici pour semer des désordre. Il est très important qu'on le précise, d'autant plus que les mobilisations auxquelles nous appelons, excusez-moi, sont des mobilisations pacifiques. Et j'insiste profondément sur ce terme. Ce qui fait notre force depuis des années, ce qui fait notre audience et notre notoriété politique publique et notre comment dirais-je, notre succès d'estime au sein d'une grande partie de la jeunesse africaine, c'est parce que nous n'appelons pas la violence. Il y a les « en » sur Facebook qui appellent à la violence bien souvent très loin du terrain. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que si le sang doit couler, le sang du leader doit couler, je l'accepte complètement. Mais je ne vais jamais faire couler le sang des miens de mes sympathisants, de mes partisans, parce que être un leader politique responsable, c'est préserver l'avenir des nôtres, vous comprenez Et 600, on va couler, ça doit être un sang qui doit me permettre de basculer dans la victoire définitive vis-à-vis -vis du néocolonialisme français. Et même là, c'est une euh, étape que, que je ne veux pas voir se matérialiser de cette façon, mais comme on dit, l'homme fait ses plans, Dieu est le meilleur des planificateurs. En tout cas, je suis un pacifiste résolu, et ma seule violence est la violence de l'intelligence, la violence de la vérité. Raison pour laquelle j'ai refusé donc de me confronter D'accord. Euh, dès lors qu'on a su que euh, les autorités féodales marchaient de pair avec le régime Ouattara, j'ai dit qu'il était hors de question euh, qu'on force le trait. Une autre alternative m'a été proposée, d euh, en l'occurrence le campus, et faire une mobilisation auprès euh, de, des étudiants donc, euh, ivoiriens sur le campus universitaire. Partons du principe qu'on a énormément de sympathisants, et je le confirme, puisque je suis en contact avec énormément de jeunes là-bas, d'accord Énormément de sympathisants auprès du campus, sur le campus universitaire, et qu'aller là-bas aurait été de un, un succès d'estime politique, qui aurait été un gros coup de force et de pression vis-à-vis -vis des autorités. Mais le problème est que dès lors que les autorités étatiques auraient su que je me trouve là-bas, elles auraient envoyé la police, et envoyé la police sur le campus universitaire, d'accord Il y aurait eu forcément des affrontements parce que jamais les étudiants ne m'auraient laissé être arrêtés par la police et il y aurait eu des affrontements et donc un bain de sang. Et qu'on soit clair sur cette situation, je ne suis pas venu, excusez-moi, voilà, je ne suis pas venu ici pour faire couler le sang. J'ai une responsabilité. Le leadership politique que j'ai au sein d'un grand nombre de cœurs, de jeunes ou de moins jeunes, parce qu'il y a des papas et des mamans qui me suivent aussi au sein de la société civile, c'est parce qu'ils savent que je fais les choses, même quand je suis toujours borderline, je refuse toujours la violence physique. Je suis dans une violence symbolique, je suis dans une logique de bataille idéologique, de bataille intellectuelle, et quand je risque ma vie, le seul sang que je suis prêt à faire couler, c'est le mien. Et donc, dès lors qu'on m'a dit qu'il pouvait, il était quasiment certain qu'il y aurait une effusion de sang, parce qu'il y aurait des affrontements entre les forces de l'ordre et les étudiants, j'ai dit que je refuse... Cela parce que, qu'est-ce qui va se passer Quand il y aura le bain de sang, le bain de sang, on va me coller cette responsabilité, on va dire que je suis responsable de cette situation, d'accord Et que, à cause de cette réalité-là, à cause de cette situation-là, il est important qu'on, de un, m'incarcère et qu'on me blackliste de partout. Moi, il n'y a pas de problème pour aller en prison, mais vous ne me collerez pas des choses que mon combat ne reconnaît pas comme des éléments liés à notre idéologie. Et donc, la non-violence est formelle, d'accord et nous y arriverons en étant dans une démarche autre que la démarche à laquelle les classes et les forces politiques de manière générale nous ont habitués. En l'occurrence, en envoyant la jeunesse au casse-pipe, et pendant que certains se planquent et ne sont pas prêts à prendre des responsabilités. En Afrique, de manière générale, c'est comme ça que ça se passe. Il est hors de question. Il est hors de question que j'envoie quelqu'un au pipe Je savais, je sais qu'en venant en Côte d'Ivoire, je risque ma liberté individuelle parce que quand le régime Ouattara va m'arrêter, il va m'incarcérer. Il va me torturer, il va me, me tabasser. Ouattara n'est droit de l'homiste que à la télévision, mais il n'est pas droit de l'homiste dans la réalité. Et donc, moi, je suis prêt à prendre ses coups, mais je ne veux pas sacrifier les jeunes par rapport à ça. Une fois que ce paramètre est énoncé, que le contexte est planté, d'accord, le contexte récent est planté, nous revenons un petit peu en arrière, donc la semaine que j'ai passée après avoir traversé euh, les trois pays, donc euh, que ce soit le... J'ai franchi la frontière Bénin-Togo, j'ai franchi ensuite la frontière Togo-Ghana, ensuite la frontière Ghana-Côte d'Ivoire par voie terrestre, par bus, par voiture, par pirogue, par moto, en zigzagant les différents chemins pour arriver à destination grâce à notre cerveau et notre sens de la stratégie. N'oublions jamais une chose, la rue africaine a un honneur que les élites ignorent. Et ça c'est quelque chose qu'il est important de préciser en ce qui concerne le combat que nous menons. Raison pour laquelle je me retrouve ici, malgré que euh, le régime Ouattara se présente comme un régime très performant en ce qui concerne les services de renseignement, ils se vendent de travail, les services israéliens, etc., et qu'ils sont capables de tout surveiller. Visiblement, un jeune Africain euh, est capable de vous zigzaguer et de s'installer à Abidjan et de manger son eau tous les jours sans que vous soyez capable de l'arrêter. Vous m'arrêterez quand je déciderai euh, d'être durablement, à l'extérieur et non pas de passer rapidement pour mes différents rendez-vous. Là, vous m'arrêterez, mais vous m'arrêterez quand je l'aurai décidé. Ça, ça doit vous faire réfléchir. Si vous n'êtes pas capable de, déjà d'appréhender un élément, un leader politique non violent, d'accord qu'est-ce qui va se passer pour des gens qui peuvent être violents et qui peuvent rentrer comme dans du grillé ou comme dans du yaourt dans ce pays Ça aussi, vous devez réfléchir, Monsieur Ouattara et mon cher euh, grand frère euh, Bakayoko, qui malheureusement aujourd'hui, ancien homme de soirée extrêmement brillant, qui est devenu aujourd'hui le chef des tortionnaires et des assassins de la milice donc des microbes. On y reviendra tout à l'heure. Alors depuis une semaine que je suis ici, j'ai l'occasion de rencontrer euh, énormément de forces politiques, énormément de figures politiques. Je ne vais pas les citer parce que je sais très bien que beaucoup euh, ont peur, ou du moins ne souhaitent pas, euh, être appréhendé pour avoir discuté avec quelqu'un qui est dans une clandestinité, parce qu'on n'attend que ça pour en coffrer un certain nombre, et donc je ne vais pas les fragiliser, je ne suis pas fou, je ne suis pas suicidaire. J'ai eu des rendez-vous très constructifs avec un certain nombre de personnes, beaucoup moins constructifs avec d'autres, mais je ne vais pas être là pour les citer. Mais le constat général que j'ai dressé, c'est que vous pouvez euh, vouloir contribuer à faire bouger les choses, mais il faut que ce soit euh, dans une démarche convergente, avec d'autres. Si les éléments et les têtes d'affiche n'ont pas forcément le rythme que vous avez pour faire bouger les choses, vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi. Je ne peux pas vouloir plus sauver la Côte d'Ivoire que certains leaders ivoiriens veulent le libérer en tant que tel veulent libérer la nation en tant que tel. C'est quelque chose qui se doit d'être clair. C'est un constat quand même général que je peux poser. Et donc, là où nous nous disions qu'il fallait une mobilisation avant le 31, j'ai constaté en discutant avec un certain nombre d'éléments de l'opposition, d'autres étaient partants pour euh, cette mobilisation de 31, avant le 31, et d'autres disaient « non, on a le temps, on n'était pas pressé ». Je ne citerai pas de nom, mais c'est quand même intéressant de le souligner. Autre point quand même qui est important de préciser, j'ai été quand même surpris... Que pour la location de l'espace en ce qui concerne justement le territoire d'Anono, plutôt que de passer par les canaux habituels, en l'occurrence que les organisations sur place euh, puissent proposer euh, de louer l'espace pour une mobilisation sans dire, sans dire que c'était contre le néocolonialisme et contre le troisième mandat de Ouattara, euh, certains ont livré mon nom en pâture et en braquant forcément le chef euh, tra féodal traditionnel qui, comme beaucoup d'autres a certainement reçu de l'argent pour éviter tout débordement et en plus voit partout mon nom dans la presse actuelle puisque le système ivoirien, comme partout en Afrique de toute façon, me présente comme l'épouvantail, comme le dangereux radical africain ou l'anarchiste africain ou je ne sais pas trop quoi, chez Guevara africain, je ne sais pas comment il me présente, là n'est pas le sujet. Donc par rapport à cette réalité, il était logique, il était cohérent qu'un certain nombre d'entre eux aient peur. J'ai eu euh, par ailleurs aussi des échanges avec euh, certaines forces traditionnelles de l'opposition qui euh, m'ont donné une réflexion qui est importante que je partage avec vous sur la situation qui est qu aujourd'hui une mobilisation une manifestation est mal vue par un meeting est, est mal vue par bon nombre de personnes de l'opposition. Pourquoi Parce qu'ils se disent que on est dans une lutte, dans une guerre asymétrique et que si on appelle un rassemblement à un endroit précis, c'est une possibilité pour les autorités d'envoyer les microbes et que ces microbes assassinent où en découpe à la machette, c'est ce qu'ils font depuis un certain nombre de temps, toutes les personnes qui sont présentes. Et ils seront aidés en plus par cela, par les forces prétendument parlant républicaines, euh, qui, euh, elles, évidemment, n'auront qu'à ramasser les bouts de, de bras découpés ou les, les corps de personnes blessées en tant que telles pour les amener ensuite en prison, chose qu'ils font depuis un certain temps. Puisqu'il y a une coordination entre les milices qui violent les droits de l'homme et les autorités ivoiriennes. C'est pour ça que quand certains nous disent que Ouattara... Est un démocrate, est un pacifiste, etc. Excusez-moi de vous dire que c'est l'un des plus grands seigneurs de guerre que le monde noir, même pas simplement l'Afrique, mais que le monde noir de manière générale est complètement connu. Ça aussi, on doit être capable de le dire. Et donc, ils nous ont dit que certains nous ont dit qu'il était mieux pour eux d'avoir une lutte asymétrique avec des mouvements sporadiques, sporadiques de résistance plutôt que qu'un meeting qui pourrait réunir beaucoup de gens et qui pourrait contribuer à fragiliser les choses. Donc moi je crois aussi au destin, dès lors que les autorités féodales ont refusé en cédant aux pressions et aux, aux, aux, aux contrats qu'ils ont eu avec les autorités nationales dirigées par Hassan Rahman Ouattara, moi je ne crois pas au hasard, je crois au destin, si ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire. Et donc on, on s'adapte aussi à la situation du terrain sur lequel nous sommes installés. Il est important de dire qu'on est dans un climat, aujourd'hui, semi-insurrectionnel, pour ne pas dire insurrectionnel. Insurrectionnel au sens que je vois des barrages partout, d'accord Même là, pour rentrer aujourd'hui, je vois des barrages partout en Côte d'Ivoire. On a été dans différents points du pays, d'accord Avant de revenir à chaque fois à Abidjan. Et le constat que je fais, c'est qu'à l'heure actuelle, tout le monde se prépare à une guerre. Et c'est quelque chose qui ne sent pas bon, qui sent la tension à cause de l'instrumentalisation ethnique qui est effectué par le régime Ouattara. Et je dis par le régime Ouattara parce que Alassane Draman Ouattara s'est servi d'une souffrance réelle. Il faut le dire, réelle. Moi, ma famille a vécu en Côte d'Ivoire, mon père a vécu comme d'autres, ses cousins ont vécu en Côte d'Ivoire pendant très longtemps, d'accord Et on fait partie de ceux qui ont connu l'hostilité vis-à-vis d'étrangers, de, de non-ivoiriens en Afrique, dans, vers la, la fin des années 60 ou 70, quelque chose de ce style-là. Je n'ai pas la date exacte et jamais précise dans mes propos, donc je vais nuancer ma réflexion dessus. Mais il a vécu un certain nombre d'années. Ils sont partis quand il y avait des propos hostiles vis-à-vis -vis de ce qu'on appelait à l'époque les Daoméens. Donc nous connaissons la réalité qui est que parfois il y a des phénomènes d'ostracisation vis-à-vis d'autres ethnies ou de d'autres groupes ethniques au sein du pays. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et il y a eu un problème avec les Senufo, les Malinké à un moment donné, qui ont pu être ostracisés. C'est un constat réel, et si on est dans le panafricanisme, il faut qu'on soit capable aussi de le dire avec sincérité. Avec sincérité, parce que si on nie toutes les choses et qu'on n'est pas capable de dire la vérité, c'est ce qui va entraîner qu'on passera à côté du réel, et mon but est qu'on soit dans une dynamique didactique et qu'on soit dans une logique du réel. Et c'est en partant de cette souffrance existante au sein d'une partie de la population qu'Alassane Draman Ouattara, agent de l'oligarchie occidentale et de l'oligarchie française par extension, d'accord est venu se présenter comme le chevalier euh, des malinqués et des sénoufo qui se sentaient à tort ou à raison discriminés, alors qu'en réalité, son seul agenda était de se battre pour les intérêts du néolibéralisme dérégulé. Et ça, on doit être capable de l'énoncer avec clarté, force de conviction et sincérité. d'accord Et c'est dans ce cadre-là qu'Alassane Draman Ouattara, avec ses miliciens, a fondé notamment la milice euh, des microbes, notamment avec son type euh, Ahmed Bakayoko. C'est bizarre hein, parce que j'ai beaucoup plus de mal à avoir euh, euh, comment de l'hostilité J'ai un problème politique, une, une grande tension politique avec Ahmed Bakayoko Mais je sais que c'est quelqu'un qui à la base euh, est ami avec beaucoup de footballeurs ou autres que j'ai moi-même comme ami Et je sais qu'il n'est pas le démon que Ouattara est Le problème c'est qu'il s'est laissé entraîner dans une voie de corruption Et c'est le problème principal qui existe en Afrique L'argent fait tourner la tête à trop de gens et ça, c'est un problème qui est réel. Et c'est pour ça que je dis régulièrement Ahmed, quitte le, le navire de l'impérialisme du néocolonialisme français dans lequel tu es. Quitte le navire avant qu'il ne soit trop tard. Parce que tôt ou tard, ça finira mal pour Ouattara. Quand je dis finira mal, ce n'est pas une, par effusion de sang, mais Ouattara va tomber, va quitter. C'est quelque chose qui est inéluctable. Si ce n'est pas demain, si ce n'est pas lundi, si ce n'est pas dans une semaine, ça sera mondeuse. Peu importe le temps, il finira par tomber. Parce qu'aucun traître à l'Afrique ne peut rester éternellement accroché à la branche de l'arbre. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, ces milices-là, composées de jeunes désœuvrés, manipulés, qui croient véritablement qu'en faisant ça, ils se battent pour protéger leur peuple, pour protéger leurs semblables en tant que d'accord ces milices-là, composées euh, de certaines populations du Nord, entre autres, finissent par jeter l'opprobre à tort, à tort, justement, sur un certain nombre de groupes, tels que les sénifos, tels que les maniqués, qui n'ont rien à voir avec ça. Je connais énormément de sémoufos, énormément de maniqués qui ne sont pas concernés par la logique des microbes, qui sont hostiles à la logique des microbes et qui sont hostiles à la Sandra Malouatara. Et le problème, c'est qu'on est déjà dans un, dans un bourbier euh, où il y a des tensions et des présupposés euh, par rapport à des tensions ethniques, interethniques qui existent, de telle sorte que quand on voit les microbes qui attaquent à la hache tout le monde, certains finissent par se dire Ah, donc ça veut dire que tous les sémoufos ou Ah, ça veut dire que tous les maniqués sont dans une logique d'être justement euh, des microbes, et donc il faut qu'on se protège et qu'on se batte contre eux. Et ça, c'est la responsabilité d'Alsa Ouattara et de ceux qui ont, qui ont contribué auparavant, il faut qu'on soit capable de le dire aussi, et donc même parmi certaines personnes de l'opposition, au phénomène d'ivoirité. Je n'ai pas besoin de citer le nom de la personne qui est dans cette démarche-là, mais qui se reconnaîtra, il y a des gens qui ont conceptualisé ça et qui ont contribué au drame dans lequel on est. D'accord, Il est trop facile de dire que c'est simplement le démon, parce que c'est un démon politique Ouattara. Il y a aussi des gens dans l'opposition qui ont contribué à ça et qui n'ont pas facilité la tâche et qui ont fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans cette situation. Nous nous venons, moi je viens, en tant qu'activiste panafricaniste. Je viens parce que je dis qu'Alassane Rahman Ouattara est le représentant numéro un du néocolonialisme français en Afrique. Et qu'on ne pourra jamais connaître une souveraineté populaire. On ne pourra jamais connaître une souveraineté économique. On ne pourra jamais connaître une souveraineté politique voire in extenso culturel, si on n'est pas dans une logique de faire tomber cette marionnette suprême de la France-Afrique aujourd'hui, qui est Alassane Ouattara. Et nous venons avec notre méthodologie qui est une méthodologie non-violente. D'accord Mais la réalité est que le contexte dans lequel on est, je constate, il y a des gens que j'ai rencontrés dans l'opposition qui sont foncièrement anti-néocolonialistes. C'est une réalité. Et puis il y a aussi d'autres personnes au sein de l'opposition qui sont euh, aussi, il faut qu'on puisse être capable de le dire, qui sont opposées à Ouattara pour des conflits politiques, d'accord, mais qui ne sont pas opposés à Ouattara parce qu'ils veulent mettre fin à la France-Afrique. Ils veulent remplacer Ouattara, mais ils n'ont pas dit qu'ils veulent quitter la France. Ils, ils veulent remplacer Ouattara, mais ils n'ont pas dit qu'ils veulent se couper du système de la France-Afrique. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit être capable de dire avec diligence, avec sincérité et célérité en ce qui concerne le contexte politique dans lequel nous sommes. Et tant qu'on sera dans une logique trop simpliste pour analyser les mécanismes qui font que la France-Afrique est aussi prégnante à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, on, on ne pourra jamais être dans une logique de pouvoir à la fois analyser le problème et à la fois lutter de manière efficace sur le terrain. Et donc par rapport au contexte et à la situation politique dans laquelle nous sommes, je suis dans une logique, je le dis clairement, nous observons les forces en présence, nous voyons de quelle manière l'opposition est en train d'évoluer. Il y a dans l'opposition des gens qui sont réellement opposés pour des vraies raisons à Alassane Rahman Ouattara. Nous nous arrivons à ces réalités, nous nous arrivons à ces forces-là. Et il y en a d'autres qui sont opposés à Alassane Rahman Ouattara mais qui ne veulent absolument pas remettre en cause le système. Et moi, ceux qui sont uniquement opposés à Ouattara parce que Ouattara serait je ne sais trop quoi ou serait je ne sais trop quoi, ce sont des gens qui ne seront jamais mes alliés. Il faut qu'on soit clair politiquement dessus. Ceux qui sont opposés à Ouattara, parce qu'à Ouattara, c'est faux ou je ne sais trop quoi, vous mourrez sur votre chemin. Parce que le problème de l'Afrique n'est pas que quelqu'un est d'une ethnie particulière. Le problème de l'Afrique, c'est que si vous ne vous battez pas pour les Africains, vous vous battez pour l'oligarchie occidentale, vous êtes nos ennemis. D'accord Mais ne jouons jamais, jamais, jamais le jeu. C'est une erreur de ce processus d'ivoirité, ce jeu de la tension ethnique, parce que quand la poudrière ethnique va exploser, personne ne sera capable d'assumer. L'objectif est de faire tomber Ouattara. Et quand je dis le faire tomber, ce n'est pas le faire tomber par la violence, c'est par des démonstrations pacifiques, des démonstrations de terrain, d'accord En essayant de, de comment dirais-je, de préserver le plus possible les vies humaines. Et je ne le dis pas parce qu'on a peur de la violence. J'ai connu la violence à une époque où les trois quarts des gens qui en parlent n'étaient pas prêts à assumer. Renseignez-vous sur ce qu'était la tribucale, etc. La violence, je l'ai connue depuis très longtemps. Si j'ai opté depuis plus de 15 ans pour la non-violence, c'est parce que j'en connais l'efficacité. Je sais que la non-violence est l'arme politique la plus puissante qui permet d'éviter le discrédit et de jeter le discrédit sur l'idée qui est prônée. C'est la raison pour laquelle j'ai opté pour cela. Mais ne croyez pas que quand on est dans cette démarche-là, ça veut dire qu'on a peur de quoi que ce soit. Si j'avais peur, je ne risquerais pas la prison et la torture comme je l'aurais probablement dans les temps à venir dès lors que les services de renseignement ivoiriens seront un petit peu plus compétents parce que pour l'instant ils sont un petit peu à la ramasse et, et ce qui fait qu'ils ne sont pas capables de me retrouver alors que je suis à Bidjan, que je mange à Tcheké à volonté. Donc il y a quand même un certain nombre de choses à se dire. Je conclue mon propos parce que le but n'est pas d'être trop long en disant que aucun des militants de mon organisation Urgence par africaniste ne sait où je me trouve. D'accord Parce que directement on sait comment ça se passe le régime militien d'Alassane Rahman Ouattara le régime militien d'Alassane Raman Ouattara va aller faire des descentes chez les militants en disant où il se trouve, il se trouve, il va torturer certains, etc. Manque de peau, vous ne pourrez pas faire ça, parce que, je le dis, je le précise, aucun militant d'urgence panafricanisme sait où je me trouve. J'ai pris la décision de ne pas mêler l'organisation à ça. D'accord Et c'est mon choix le plus assumé. Il n'y a que moi, et le contact que j'ai pris ici ou là, à différents endroits, ils sont très nombreux, qui sait exactement... Où Je me trouve aujourd'hui du côté d'Abidjan, qui est une ville magnifique, même si elle est colonisée plus que jamais par les infrastructures d'Occident. C'est un euphémisme de le dire, j'ai parfois l'impression de me retrouver euh, à l'époque où j'étais en France il y a, il y a 10 ans, euh, dans une ville française, euh, tellement il y a entreprise française et occidentales euh, dans, dans cette zone. Je demande à chacun de se tenir mobilisé, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans les autres pays de manière générale. Mais j'insiste de manière pacifique et de ne pas être dans une démarche de faire couler le sang pour des politiciens qui sont planqués dans leur salon. Il est temps qu aujourd'hui que la jeunesse africaine ne soit plus jamais instrumentalisée par qui que ce soit. Aucune force endogène, aucune force exogène. On doit se battre pour notre souveraineté populaire. C'est pour ça que je suis venu risquer ma vie et ma pri et la prison ici. Certains m'ont demandé, Kémy, euh, si tu vois que euh, l'opposition ne pas tu souhaites euh, que tu souhaites voir, on t'exfiltre et tu rentres chez toi, je ne vais pas quitter la Côte d'Ivoire Tant que les choses n'avancent pas En ce qui concerne plus que jamais La chute du système de la France-Afrique Ici Je ne suis pas venu pour les vacances Je ne suis pas venu pour découvrir Abidjan by Night D'accord Ou deux jours même Je ne suis pas venu pour ça Je suis venu pour que le système de la France-Afrique tombe Et si je dois prendre le plus de temps possible pour cela Je le ferai D'accord Mais d'une façon ou d'une autre et de manière pacifique, Ouattara et la France-Afrique tomberont. Ça, c'est notre obsession, c'est mon obsession, c'est mon objectif. Et je le redis à tous les jeunes, à tous les jeunes qui sont en train de s'armer pour une cause qui les dépasse ou pour une cause qui n'est pas celle de la souveraineté du peuple. Ne risquez jamais votre vie pour un homme politique. Jamais. Si vous risquez votre vie, risquez pour la souveraineté africaine, pour la souveraineté de notre peuple. Parce qu'il n'y a que notre peuple qui compte. La classe politique depuis très longtemps a montré que les, les plus puissants sont dans leur salon et voit les gens en sacrifice. Il faut que ça cesse. Je pourrais faire ça avec beaucoup de gens. Je pourrais faire ça avec tous ceux qui sont prêts à bouger, qui étaient en, en démarche pour bouger aujourd'hui à Nono, avant que la mobilisation soit interdite. Mais ce n'est pas ça que je veux. Je ne suis pas venu ici pour casser quoi que ce soit. Je ne suis pas venu ici pour agresser qui que ce soit. Je ne suis pas venu ici pour une violence. Je suis venu pour que le néocolonialisme cesse Certains nous diront c'est utopiste. Non, ce n'est pas utopique. Ce n'est pas utopique. C'est du pragmatisme. Le sang des nôtres a trop coulé. Et les batailles sous proxy où on donne l'impression que ce sont des ethnies qui se battent les unes contre les autres alors que ce sont certaines fois certains groupes minoritaires à l'intérieur d'ethnies qui sont instrumentalisés par l'oligarchie occidentale et leur co-contractant africain, tout cela doit cesser. C'est le prix à payer. Si le prix à payer, c'est que je sois incarcéré, c'est que mon sang soit versé, que je sois arrêté pour les jours à venir, je le serai. J'ai commencé ce combat il y a 20 ans, j'en connaissais l'issue. Certains ont fini par croire à force de me voir à la télévision, ils ont fini par oublier toutes les fois où je suis incarcéré, toutes les fois où je suis surveillé, toutes les fois aux quatre coins du monde où je suis euh, considéré comme une menace par l'oligarchie occidentale de manière générale. Mais ne vous trompez pas, le maquis est notre terrain, pas le maquis d'Achike mais le maquis du combat et de la résistance étant tel. Ils finiront par comprendre. Restez connectés par rapport aux prochains événements, nous les suivrons avec attention. Je continue les réunions avec bon nombre de gens dans l'opposition, quel qu'il soit, avec des intérêts parfois extrêmement divergents, j'ai rencontré des gens qui se haïssent entre eux, mais qui ont tous pour projet d'être Ouattara. très bien, d'accord, mais je garde mon libre arbitre, et jamais qui que ce soit ne pourra nous manipuler. Notre objectif est de faire tomber le système de la France-Afrique, pas de nous attaquer à un individu à cause de son ethnie, je m'opposerai toute ma vie à cela, parce que mes frères sont sénoufaux, mes frères sont bêtés, mes frères sont abourrés, mes frères sont barolés, mes frères sont malinqués, mes frères sont de toutes les ethnies, le panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité. Et les gens qui disent Ah, un tel n'est pas ivoirien, faut arrêter aussi avec ça. Parce que la Côte d'Ivoire est une création coloniale. Le problème n'est pas que quelqu'un n'est pas ivoirien ou ivoirien. Le problème est que certains se battent pour les intérêts de l'oligarchie occidentale. Retenez ça. Force à vous, l'Afrique libre la mort. Nous vaincrons.